Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, Olga Mani, votre consultante de business. Alors, euh, je vous souhaite un très bon euh, jeudi et euh, j'espère que euh, vous allez entamer euh, l'avant-début du week-end en très bonne santé. Aujourd'hui, les amis, je vais faire mon retrait sur CryptoTab. Alors, il n'y a pas longtemps, je vous ai recommandé pour ceux qui voulaient se lancer dans les bitcoins et qui n'avaient pas d'argent de, de se lancer vers le minage gratuit, euh, qui est CryptoTab, tout, tout simplement en téléchargeant le navigateur CryptoTab, que ce soit sur votre téléphone, euh, votre smartphone ou euh, sur votre ordinateur portable ou votre ordinateur tout court. D'utiliser crypto comme comme votre navigateur par défaut, déjà avant de se lancer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, de liker, partager et pour ne pas manquer mes autres vidéos, les amis. Alors, euh, comme je disais tantôt, les amis, je vous présente de nouveau crypto table crypto c'est euh, le navigateur de minage de Google. Donc, euh, un minage, de je, je dirais quoi, euh, l'une des plateformes les plus fiables. Google est tellement fiable, donc son navigateur de minage est aussi fiable que lui-même. Donc, comme vous pouvez le remarquer ici, euh, j'ai déjà gagné 13 dollars, sans rien foutre, juste en utilisant le navigateur. Et là, ça fait même pas quoi, euh, j'ai à changer je sais pas combien d'ordinateurs. Donc à chaque fois, je suis obligé de recommencer à zéro. Voilà. Donc j'ai à 13 dollars. c'est pas rien. c'est pas rien. C'est environ euh, euh, 7000 francs, je dirais. 7000 francs CFA. Sans rien faire, juste parce que j'utilise le navigateur. Et tu, imaginez donc vous qui utilisez le navigateur, euh, combien, les navigateurs qu'on utilise depuis des années aujourd'hui. Et que vous utilisez Google ou le CryptoTap pendant 10 ans, Combien vous pouvez gagner maintenant sachez que vous pouvez gagner encore plus avec crypto en partageant votre lien d'affilié donc en fait le minage crypto table se fait aussi par affiliation donc vous partagez votre lien d'affilié que les gens euh, utilisent plus de navigateur crypto table et via vous vous allez vous faire un max de bitcoin les amis donc voilà et ça c'est sans investir maintenant vous avez la possibilité de booster votre minage euh, aussi, avant de se lancer dans le minage, rassurez-vous que vous avez quand même une bonne rame et une bonne rame pour la rapidité sinon votre ordinateur va devenir long en fait vous êtes payé pour l'utilisation des ressources de votre machine, c'est un peu ça euh, cryptota. donc euh, déjà c'est pas, pas assez euh, compliqué donc voilà, comme vous pouvez le voir vous avez la possibilité de regarder euh, de suivre votre mineur actif, vous pouvez le voir là Olga. Donc vous avez la possibilité de suivre vos vos parrainages, voyez un peu, vos parrainages, les niveaux de référence. Donc niveau 1 c'est les référents directs, niveau 2 indirect, 1 indirect, 2 jusqu'au niveau 7 avec euh, crypto tab Vous avez la possibilité les amis. De, euh, de, de gagner des gains de parrainage jusqu'à la septième génération et c'est très merveilleux donc pour avoir votre lien crypto tab vous allez euh, tirer tout bas voilà développer votre réseau euh, plus, vite pour, euh, plus vite pour plus vite pour plus d'argent donc voilà votre lien euh, de parrainage se situe juste en bas de la page si vous êtes sur votre laptop sur votre euh, votre smartphone ça sera pas vraiment très différent donc voilà maintenant moi ce que je vais faire c'est que je vais lancer le retrait je vais lancer le retrait retirer, pour vous montrer que effectivement ça marche voilà euh, nouvelle adresse voilà donc euh, je vais coller ici mon adresse bitcoin vous aurez besoin de votre adresse bitcoin je vais coller mon adresse Bitcoin, ensuite, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de télécharger ça sur votre iPhone ou votre Android, tout simplement pour miner encore plus vite. Voilà, vous pouvez lier plusieurs machines, si vous avez plusieurs machines, vous pouvez les lier pour former votre réseau de minage, voilà, ici vous allez montrer mettre le montant que vous voulez retirer, moi je vais mettre le maximum et je vais recommencer à zéro juste pour vous montrer que ça marche voilà vous cliquez je suis pas un robot voilà ensuite on clique sur retirer confirmer le retrait donc je dois aller dans ma boîte mail et je confirme mon retrait tout simplement voilà crypto tab team vous pouvez voir là Confirmation de retrait. Nous avons reçu une demande de retrait. Blablabla. Bla bla. Allez, je confirme simplement mon retrait. Et c'est fait. Retrait confirmé. Nous effectuerons le paiement d'un montant de BTC sous peu. Cependant, habituellement, un jour ouvrable. Voilà. Donc, vous avez un délai de Maxi 24 heures pour recevoir euh, le paiement. Et vous pouvez le voir dans votre historique de paiement. Quand vous êtes sur votre ordinateur, vous pouvez voir ici le menu paramètres du compte, historique de paiement, etc. Ah, donc voilà, les amis. Maintenant, pour ceux qui veulent, voilà, classement, ça c'est pour avoir l'interface, votre dashboard principal. Pour ceux qui veulent vraiment se lancer dans investir dans le minage et gagner encore plus vite, je vous invite tout simplement à venir dans Boost euh, Crypto Boost. Bon, il est ici chez moi. Voilà, je l'ai mis en voilà, Cloud Boost, c'est le Cloud Boost, ça signifie que vous minez par le cloud et vous devez investir pour ça. Donc, comme vous pouvez le voir. Euh, excusez. Voilà. Donc... Euh Donc si vous voulez faire euh, là, je vais cliquer sur mon onglet de minage. OK. Donc vous pouvez le voir, mon compteur est revenu à zéro parce que j'ai lancé un retrait du maximum qui était dans mon compte. Voilà. Tout à l'heure, comme je disais tantôt, vous avez. Euh, pour ceux qui veulent activer le cloud boost, vous pouvez l'activer ici et payer. C'est-à-dire vous voulez investir dans le minage, vous pouvez multiplier votre vitesse de minage. Et tout cela se passe dans le cloud. Donc, ça n'a pas besoin d'utiliser votre, votre, les ressources de votre machine actuelle. Tout se passe dans le cloud. Voilà, dans des serveurs à distance. Maintenant, si tu veux activer ton cloud boost et que tu veux investir dans le minage, je vais tout simplement t'inviter à cliquer cloud boost pour l'activer voilà activer cloud boost vous avez deux mots de paiement par carte ou par bitcoin donc si vous voulez payer par bitcoin vous cliquez simplement par bitcoin et vous choisissez la vitesse de minage vous avez light vous avez euh, basic vous avez pro donc vous multipliez votre vitesse de minage x10 voilà donc voilà euh, le prix en bitcoin par mois que vous allez dépenser c'est pas énorme euh, ultra vous multipliez la vitesse de minage par 15 donc voilà quand vous cliquez vous validez et ensuite vous allez continuer le paiement euh, vous allez continuer le paiement par btc ou vous pouvez prendre le raccourci je sais pas si tu as déjà acheté ta carte visa prépayée et vous pouvez payer par carte voilà voilà les avantages de la carte Visa prépayée. C'est qu'on vous pouvez faire vos achats comme ceci en ligne. Donc déjà, je profite pour vous inviter à acheter votre carte Visa euh, que j'ai nommée carte Visa Bitcoin. Votre carte Visa prépayée chez moi à 14 500. Et avant euh, la fin du mois de mars, vous bénéficiez de 2000 francs euh, gratuits qui vous seront rechargés dans votre carte prépayée. Et qui pourraient même qui sait vous permettre d'acheter ce pack de 2 dollars ou ce basic de 5 dollars. Avec les 2000 francs qui seront dans votre compte. Donc les amis, voilà comment ça se passe. Et si vous voulez l'Ultra, ça vous coûte simplement 24 dollars par mois. Honnêtement, moi, je prendrai. J'avais déjà activé une fois. Qui sait, je le réactive pour la deuxième fois. Voilà. Mais comme il s'agit des informations bancaires, euh, voilà, je vais le faire moi-même par derrière. Voilà, prix enregistré 50%. Vous avez soit le choix de booster euh, de faire du ménage toute l'année vous prenez à 289 dollars vous pouvez le faire six mois voilà vous avez 35% de réduction ça vous revient à 31 dollars par mois donc 189 dollars vous pouvez le faire le parc de trois mois vous avez 18% de remise et ça vous revient à 39 euh, 180 119 dollars pour les trois mois et par mois donc en détail le prix vous revient et sachez que le prix ici inclut les taxes. Hein. Il y a déjà trop de taxes partout aux États-Unis. Donc, ça vous revient à 47 dollars par mois. Donc voilà. Donc, euh, ça c'est pour le pack ultra. Ou le pack pro, c'est encore moins. Pour le pack basic, c'est encore moins. Et pour le pack light, c'est seulement 5 dollars. 6 dollars par mois. Donc pour procéder au paiement vous serez certainement redirigé vers une page où vous devriez rentrer vos informations bancaires donc les informations de votre carte ici euh, si vous voulez vous êtes, euh, vous n'êtes pas encore sur Google vous allez devoir vous connecter. Donc voilà les amis comment faire pour activer son cloud boost. Voilà et quand c'est fait à chaque fois vous devez venir activer chaque 3 heures de temps. Votre cloud boot parce que c'est désactivé après trois heures, vous devez le réactiver après. Donc voilà, vous pouvez accélérer votre vitesse de minage ou le mettre à moitié. Je vous encourage en fonction des capacités de votre machine, soit de le mettre au mieux, soit de le mettre euh, au max. Voilà. Donc j'espère que la vidéo euh, vous a aidé et que pour tous ceux qui voulaient se lancer dans euh, du minage ou alors vous qui avez besoin de, de gagner, de, de vous faire des bitcoins sans investir, voici l'opportunité qui vous est donnée. Je. J'espère que vous allez en profiter. Voilà. Si on se dit euh, on se dit à très bientôt dans les autres vidéos. Surtout n'oubliez pas de liker, vous abonner, cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes autres vidéos. À très bientôt les amis. Ciao, ciao.